Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est moi, c'est Mister Fox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va jouer au tout nouveau jeu Marvel Gardien de la Galaxie, un jeu qui a été développé par Eidos comme vous avez pu le voir et qui est sorti euh, pour ma part hier. Alors, alors c'est un jeu où on va euh, suivre les aventures de Star-Lord, Drax, Groot, Rocket Raccoon et euh, Gamora. Et j'espère que euh, vous allez apprécier. Alors c'est un jeu qui était qui était attendu mais en même temps pas trop parce que... On pensait, sur... on pensait souvent que ça allait être comme Marvel Avengers, que ça allait être à peu près le même style et du coup que ça allait être un peu inintéressant. Mais d'après les revues, ça va. Hein Donc on espère que... en tout cas ça va bien se passer hein et qu'on va apprécier ce jeu. La première personne dans tout le jeu. La petite choucroute. risquais pas de menton Une nouvelle cassette Star Lord C'est qui lui avec les yeux effrayants il a pas de nom. C'est un ranger de l'espace. Et en vrai, il est pas effrayant. Il est cool. Il doit pas chômer ton ranger de l'espace. Elle a commencé à bouger oh. la tête avant même d'écouter. Plus personne dit ça aujourd'hui, maman. <rire> <rire> maman. <rire> plus personne parle comme ça aujourd'hui. Eh bien, ta merci. On pourrait peut-être se trouver des places pour les voir en concert. Sérieux mm -hmm. On dirait peut-être pas comme ça, mais ta mère était une roqueuse à ton âge. Avec ton père, on s'allongeait sur le capot de ma vieille cheville et on se mettait du Black Sabbath. T'écoutais Black Sabbath euh... Je te l'ai dit, ta mère est plus cool que tu penses. Oh, on regardait les étoiles et il me parlait des endroits qu'il avait visités. En tout cas, ta maman est une choucroute. À la place Maman. des Est-ce que tu veux un peu de gâteau Ouais, j'arrive dans une minute. Tu m'as dit ça il y a un quart d'heure. Si tu ne te presses pas, j'engloutis ce gâteau à moi toute seule. Non, t'oserais oh. pas. Tu oh. me connais mal Non, t'oserais, j'hésiterais oh. pas. Eh hey, mes cheveux. Eh <rire> hey, mes ah. cheveux. Peter On a déjà parlé de tes jouets qui traînent par terre. C'est pas un jouet, c'est une figurine articulée. Une charcuteuse de pied, oui Attaquer tes pieds Je vais C'est pas lui qui... Non, laisse tomber. Ah, c'est... Hein. Un jeune homme. Ça passe si vite. Ouais. J'arrive dans une minute. Très bien. Je te le promets, t'inquiète. Bon, en tout cas, c'est une bonne mère. Hein, on peut le oh. voir. Très sympa des mouchoirs pour lui, pour euh, se moucher, se moucher bien évidemment il a 13 ans. une dernière fois ah ouais, il est long hein je ne vais pas tout écouter je vais pas non c'est bon on a fini d'écouter la musique hein. on va sortir du lit on va ranger cette boîte de mouchoir hein, parce qu'il faut pas abuser ah Enfin, ah le fils avec euh, une mini choucroute, hein, euh, je dis quoi. Mini choucroute. Waouh, ça doit être tellement cool de voyager dans l'espace. C'est vrai. La bataille finale était mortelle. J'ai cru que les héros étaient cuits, mais non, ils s'en sortent. Avec Jean-François Maurier, Adrien Gig, Ça doit être ceux qui ont fait le jeu, c'est obligé. Une petite référence. Euh. J'aimerais trop conduire une de ces motos lumineuses. Voum de ouf. En plus c'est le la vraie affiche du film, je crois. Donc ça va. Encore mieux. Je suis content de pas l'avoir loupé. C'était un truc de fou. Par contre, euh, wesh les doigts <rire> Son petit doigt, il, il a des problèmes. Hein. Bon, avant ça, on va quand même régler un peu les paramètres graphiques. Pour voir si j'ai tout mis. Euh... Ouais, ouais. Diffusion de la lumière. Ouais non c'est bon, c'est bon. On y va, en plus normal je crois que le RTX est activé. Continue de faire des home runs comme ça George et t'entreras dans la légende. George J'ai pas la ref. J'ai encore mal au dos à force de marquer les pages. Je sais que c'est pas comme ça qu'on joue mais j'en ai marre de mourir tout le temps. Ah ouais. J'irai plus vite en décollant les étiquettes et en les remettant à la bonne place. Alors... Ah. Ça marche pas comme ça, mais bon. J'ai juste qu'à casser le Rubik's Cube et le refaire. En fait, et le remonter bien. Ouah wow J'ai trop hâte d'y jouer. Je peux peut-être convaincre Andy de l'acheter avec son salaire de livreur de journaux. Ah, ça doit être son frère. Ça vaudra des centaines de dollars un jour. Sans doute. Oh, sans doute. Vraiment, sans doute. c'est quoi Je dois battre le record de Jenny. C'est une Atari trop la honte. C'est une Atari ça, oui. si je me trompe pas. Ouais, ça doit être une Atari. J'ai réussi à faire trois un en un... une partie. Bon, ça, je suis le pardon le plus nul de tous les temps. Bon, DD, ok. Ça. Tout ce carnage à cause d'une petite erreur de rien du tout, c'est dingue. Bon, euh, on va rejoindre la maman ou on joue de la guitare d'abord De la corne au doigt. Oui. C'est le meilleur moyen de bien jouer. Ainsi, le jeune homme se rasa les cheveux et devint un gentleman. Pourquoi tu fais des frayeurs comme ça T'acceptes arrête de faire ça, mon vieux, c'est bizarre. On approche de la zone de quarantaine. Pourquoi tu fais des choses comme ça J'ai dormi combien de temps Exactement 15 338 secondes. Oui, c'est ultra précis. Ah La traîtresse est prête pour notre mission. Elle veut que tu la rejoignes dans le cockpit. Gamora est dans notre camp, Drax. C'est la fille de Thanos. et une tueuse et une traîtresse. Je ne lui fais pas confiance. Eh ben essaie, tu veux bien On est censé faire équipe. Je ne peux rien promettre. Ta tête. Ah, y va. Deux claques sur le visage, et on est pareil. On se regarde dans le miroir. Ah, j'aime pas ces arts. Ah, ça sent moche. Oh. Ouh là là Ah la couleur, elle est pas belle. Hein. Mais ouh là là Tu t'es enfin coupé les cheveux. Ah c'est pas une décharge banale. La zone de quarantaine est le plus gros tas de débris galactiques de tout l'univers connu. Pense un peu à toute l'électronique qu'on qu peut trouver Et c'est illégal seulement si les novas nous chopent la main dans le sac, euh, alors t'inquiète. On peut pas marcher, simplement. Le gars il fait un, il fait un, un petit footing. Euh... Alt-G. Ok. Comment tu veux que j'atteigne Al Nova? Je Oh non mais sérieux là Est-ce que je suis. Un T là, Quill Groot s'inquiète, dis-lui qu'on va pas se faire coffrer. Je s'appelle Groot. Je suis pas présomptueux. Je présume qu'on peut s'en sortir crème. <rire> non, ça va. Pas. Ça va. Pourquoi <rire> ça notre vaisseau a dérivé accidentellement dans la zone de quarantaine. Oula, petit bug de navigation. Oups. Ouais, le mec qui? Il... Mais ce dandine? aurait franchi accidentellement le champ magnétique C'est technique. Moi. <rire> ouais. Ouais. ouais, ça a l'air faux un peu. Un peu. T'as remis les puces d'amarrage que t'as prises sur la console d'alignement Elle est là. Dès que je les aurais reconfigurées. Si tu les revends, on va pas s'entendre Ça risque pas vu la qualité Ouh la C'est tellement de la dôme Bon courage pour aligner deux connecteurs On va se tu brosser. Pas des comprimés d'hygiène buccale. Le brossage manuel. Y'a que ça de vrai. Bah brosse toi les dents gros. Ah ouais le mec il... non ça y est. Il pue, il pue quoi. Ce moment de répit me rappelle le siège légendaire de Seknarfset. Ça c'est à, à... Oh, à Drax. Oh, oh. Que Lady Elben non, ça, c'est à Gamora, sûr. Lunes, tandis qu'elle Ouais. Ça doit être à Gamora. À Exactement. Ouais. Ça. Non, ça Drax. Sa chambre de Drax. Il l'a chambre de Gamora, c'est écrit. Elle est là que depuis quelques mois, mais sa chambre est déjà personnalisée. Ouais, ça va, elle en jette sa chambre. Stylé Petite tenue, manchant au bois oh, wow, comme ça. Voilà. Hey route, t'en es où cette Ça c'est Rocket Raccoon, c'est sûr. A... Ah non, mais c'est moi. Comment ça, tu l'as toujours pas rappelé C'est moi ça. Mais je sais pas si t'as remarqué là, mais on est dans la Dèche. Un Hein le... La chambre de. C'était quel genre de contrat d'escorte en fait C'est même pas une chambre. Ah ah ah ouais. Ah bah peut-être que je préfère être dans la Dèche. Oh. Hey, tu m'en demandes combien Quand j'ai dit des tenues sortie dorées pour toute l'équipe, je voulais dire de couleur dorée, pas littéralement faite en or. Le but, c'est que les clients pensent que nos affaires roulent, pas qu'ils nous sautent de pour nous détrousser. Bon, voilà ce... Voilà, voilà ce que je te propose. Quand l'occasion se présentera, on testera les tenues. Si elles finissent pas en charpie, je t'en donnera... donnerai, 10 ans 6% du prix que tu me demandes. Je peux pas faire mieux. Elles sont super classes, d'ailleurs. Ah ouais, quelle qu qu arnaque même oui le mec il n'a même pas de chambre, en plus. Enfin, ouais, il a ça quoi, il a un petit hamac. Bon le mec il a un garage en fait. C'est impossible c'est la chambre de Groot ça. Groot il dort où Il a quoi, un, un soleil Gabora, oh Peter Ouais je te vois. Hey, c'est mon siège. Ah alors pourquoi t'es pas dessus Je cogitais sur des trucs. Ah. C'est bien beau de s'infiltrer dans la zone, mais on a aussi un monstre à attraper. D'accord. C'est bien beau. Bon, j'ai raté bien les beau. trucs. À part Drax qui arrête pas de me fixer du regard bizarrement. Pas vraiment. Maintenant, si t'as fini de cogiter, récupère ton siège. On va pas tarder. Ah ouais Attends, y a pas une carte Ouais. Ah je peux pas le jouer. Oh, ça... Ah oui, c'était ça la particularité du truc, je pense. Je pouvais qu'incarner Peter Quill. Ce qui est un peu dommage, honnêtement. Bah ouais, c'est un peu dommage, hein, c'est. Si... Parce qu'en en vrai, tous les incarner ça aurait été génial. Mais bon. Ce n'est pas grave. Y'a pas des tenues des... Ouh Je dois... Ah j'ai pas... Groot Ah on peut pas les voir Dommage Toi non plus... Toi non plus... Bon. Bon c'est pas grave. Euh... On a pas tout exploré okay, mais au plus on s'en fout. On dirait la planète Ego, mais vite fait. Rocket, Groot, Drax, venez là On va entrer Il reste quelques minutes avant fait. le prochain intervalle en fait. Le prochain le système de sécurité des Nova se relance à chaque rotation. On doit entrer et filer avant expiration du code, sinon on sera bloqué. Et si on attend la réinitialisation, on aura une rotation complète pour le faire. Pourquoi elle est encore là, la protection Soyez croyais qu'on devait entrer. Il semblerait que les contacts de la tueuse soient aussi fiables que la traîtresse elle-même. Ah non, hein me dites pas que les codes de piratage de Gamora sont foireux. Ça nous a coûté un bras, ces trucs. Relax, Rocket. Il nous reste quelques minutes avant le prochain intervalle. Le réseau s'est réinitialisé. Tu peux saisir le code, Peter. 0, 4, 5, 1. C'est tout 4 chiffres C'est suspect. Ces mesures de sécurité sont trop simples pour les cordes de Nova. 2. C'est pas si simple. Ce code huit, ne fonctionne que pour ce vaisseau 42, à une date précise. 72. Oh, J'ai pigé. Les codes de Gamora sont oh. une sorte de clé voilà. Je t'ai ôté les mots de la bouche. Ta tête là. Incroyable. J'avais jamais réalisé que la guerre avait laissé autant de trucs. L'armée Shitori était pas du genre à se retenir. Surtout sous la direction de Thanos. De qui On doit plus risquer grand chose maintenant. Je veux dire, les cordes de Nova ont eu 12 ans pour virer tous les méga explosifs, pas vrai Ah, c'est pour ça que je t'aime bien, il t'es tellement innocent. Ah, toutes ces Concentre-toi, rongeur, nous ne sommes pas venus là pour prier. Ouais, pourquoi pas Les armes du Milano mériteraient un petit coup de naff. La bête qu'on cherche à plus de valeur aux yeux de la reine des monstres de ces que des caisses obtenues illégalement. Attention. Oh C'est pas très accueillant, Max. Tu vois pas de monstre mais ce gros cylindre droit devant ressemble au vaisseau extracteur que la copine de Peter nous a dit de chercher. <rire> la copine. Ouais, ça va, c'était pour une nuit. Et le monstre, vous le verrez dès qu'on aura mis les engins de roquette de place pour les tirer. Allez, route en costume. Et on voiture, Simone Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois rester à bord avec l'assassin. Oh, mais parce que tu fais partie de l'équipe des Verts, le brocoli. Tu m'as affecté dans l'équipe avant de lui donner un nom. Et je n'ai pas la peau verte. Elle est sarcelle. Sarcelle Bon, écoutez, si on veut forcer le monstre à entrer dans le vaisseau extracteur, on va placer les pulsateurs des deux côtés. Deux parois, deux équipes. Et deux bornes avant le site de largage. Seuls trois pour un gré. Deux professionnel. En route, route. Allez, t'en fais pas Une fois les pulsateurs en place, on se retrouve au centre, et on capture le monstre tous ensemble. Très bien. Et un pulsateur, hein Ah ouais. François, mon bébé. C'est un vaisseau qu'il enfin, aime. Ah ouais Groot il est... Fait Avec lui c'est... Tu s'appelles Grout Quoi Une grosse mur Une anorésine spéciale. pour pas que tous les bazar de guerre se mettent à flotter. Hé Starter Au Je s'appelle groot Ouais Complètement sûr Concentre-toi sur ta mission Je s'appelle Groot Non, mais non, c'est pas dangereux. Oh, oh Ça va, Quill Ouais, je crois que ça va. Cette, euh, cette euh, patrose est vraiment assez résistante pour que tout reste en place. Oh, ouais, ouais. Ouais, sûrement, peut-être assez résistante. Oh. Ouais. C'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver ici. Hé, hey, Quill Si tes coordonnées sont si fiable que tu dis, comment ça se fait qu'on soit les seuls à ah essayer ouais. d'attraper ce truc On est les seuls à s'égivrer, je crois. On est, débile. est qu quelque chose qu'on peut vendre Non, des vieilles correspondances. Mmh. Tu sais que j'aime bien m'instruire sur l'histoire de la guerre galactique. Bon, je reste ça plus tard. Je vous laisse le, le texte pendant 5 secondes. Hop là. En tout cas, ça va aller vite fait d'acide pour déçus pour la résine. Ah Non Je crois pas t'avoir déjà vu lire un truc sans image. Euh, je, je, je, je, je lis des tas de trucs sans image Oh, des corps fragiles. Oh, le Non, il est pas meilleur tireur que moi. eux on a pigé. Un... Cabot. C'est moi ou... Bro, a des dreadlocks. Je l'avais vu tout à l'heure. Bro, des il y a des dreadlocks. a des petites dread... Des petits dreads soins. Et il y a des... Hop. Eh, hey, quand on aura vendu le monstre, moi je propose qu'on aille à nowhere. Parier de l'argent Je chappelle Groot <rire> toi Mais t'arriverais même pas à bluffer contre une brindille <rire> Mais bon, Drax non plus, hein Ce sera facile de lui piquer sa part Je le Groot Gamora Oula Ouais, il faudra qu'on se met fidèle, hein, clairement Bon, faut quand même que je prenne en main les. les touches Alors. Amélioration dispo, on va pas le faire maintenant ce gros cylindre là, c'est notre point de rendez-vous Ouais Le vaisseau extracteur C'est trop bizarre de les voir agglutinés comme ça. Tous ces souvenirs d'une guerre aux quatre coins de la galaxie maintenus ensemble par. De la Une résine. De la nanorésine à base d'ébrium ouais, Ah, ça pareil. va Ce que ça je veux va. dire, c'est que ça laisse pas indifférent. C'est vrai qu'en vrai. Il <rire> y, y, y a de quoi être impressionnant. Ça doit quoi être quoi, Ouvrez bien l'œil, il y a peut-être des pièces ou des composants qui valent le coup. Ah, regardez Jaune et bleu, ça doit être une vieille frégate des cordes de Nova. Oh, c'est sympa Non mais arrête Des gens ont dû mourir à bord de ce vaisseau. Oh, le rabat joie, pourquoi tu nous as traînés jusqu'ici si cet endroit est aussi sacré Je, Groupe. Je peux te citer une dizaine de planètes pleines de monstres. Alors pourquoi ici tu crois que c'est pour impressionner les Greggy Euh. Je sais pas si t'as remarqué, Rocket. Qui dit réputation dit de l'argent. Ah portillon. Ah, J'ai remarqué. Si on assure, on gagnera plein de. Mais aussi une nouvelle client fortune. oui On doit impressionner les Bender avec un monstre digne d'intérêt. Qui dit réputation dit. C'est bon J'ai rien Ah, t'as failli gonfler les statistiques de la guerre Avec du retard c'est pas drôle. Pas trop. Non. Eh, c'est drôle quand même. Ça j'aime bien. Là. Oh. Hop. Ça c'est marrant. Je Faire des trucs, tous les trois, comme à l'époque où on a commencé. Et ouais. Pardon, euh, Que tu sais qui nous soigne. Je Non, je déteste pas tout le monde. Je tolère Quill. Il est chouette, Quill. Ça, ah, toi, je vous défends, je Rocket. les aime bien. Franchement, Rocket. On a bien fait de recruter Drax et Gamora dans l'équipe. Tu dis ça uniquement parce qu'elle nous écoute c'est pour ça que tu nous demandes de garder le vaisseau. Drax et moi. Bien sûr. Fais gaffe avec ce truc, Will. T'as repéré quelque chose Je sais pas. Du bleu et du jaune. Encore des cohortes de Nova. Ouais. Au moins, les morts viendront pas nous arrêter. Ah là là. Je me sens pas de mourir. Enfin, pas maintenant. Imagine les têtes de, le de canon que les Shitori devaient avoir pour dégommer ce genre de frégate. Je m'appelle Groot. Je suis pas... insensible, Je suis Ouhou. Je suis sûr qu'il y a un cul-de-sac par là. Euh... T'es sûr oh. Ah. Allez, allez, c'est bon là, c'est par là, allez... Hop. Non, rien que pour ça, je passe de côté. côté. ça. moi, confiance. Jamais. Brooke hey, Tu crois qu'on peut trouver des morceaux de l'éclat de trion par ici Je s'appelle Groot. T'as jamais entendu parler de l'éclat de trion Ah. <rire> Ça va C'est bon Ah non, pas défense Je l'avais prévenu Oui, oui c'est un trou de ça, un, un cul de sac. tu l'avais dit, c'est bon. Est-ce qu'il veut une médaille Je ne sais pas. En tout cas, tu n'as pas vu ça. Il paraît que les Novas ont voulu recouvrir des planètes avec leur filet. Comme pour cet endroit. Bon. Hop. Et hop. Elle est menaçante, je suppose. Ouais, ce serait moche de laisser le worldmind des. Ça va, t'as fini de frimer, hein J'arrêterai jamais de frimer. Bah non, oh, okay. c'est Rocket tout, Raccoon. La frime fait partie de son sang. Enfin, peut-être pas la frime, mais genre... Euh... Tu vois qu'il est fier. Il est fier de lui, de ses racines, il est fier de tout, en fait. Pas de soucis, c'est bon. On va commencer à entraîner. Ah, je déteste ces perniques manches de ce vaisseau. Elles te boufferaient le Milano en moins de deux cycles. Ah, belle gerbe Eh, hey, 50 unités que je peux en dégommer plus que toi de ces bidules. Ouais, genre. Oh oh hey Rocket oh, C'est toi qui a fait ça L'affichage des scores, ça te plaît J'ai plus ou moins piraté ta visière la dernière fois que tu oublié. Quoi tu, tu, tu pirates mon matos Il nombre de fois que je t'ai rafistolé, on peut presque considérer que c'est mon matos. La distance de placement optimale pour le pulsateur se trouve par là. Je Droit devant Voilà. Derrière le trou géant où, où devait se trouver le cockpit du vaisseau. Hop ah, ouais, ah, ça, ça peut être des trucs nous. Ah, ouais. Euh... Moi Je pensais tout il y avait de la confiance bosser. et tout. Je préfère bon. pas me demander ce qui est arrivé à ceux qui bossaient dans ces vieilles épaves. Et puis de toute façon, ça fait un bail. Moi, je pensais il y avait de la confiance. Apparemment, non. Hein. Bon. Ah ah ah ah ah ah incroyable. Ah, J'aurais dû le filmer, ça. Fais-moi passer, coucou. Je vais voir s'il si est vivant. Route. Je sais pas, mais armure encore. Et hey, qu'il. Espèce d'emplâtré Tout va bien en bas. Ouais. Ouais. Ouais. Bah j'ai cru euh, voir un raccourci. Ouais, eh, C'est ça, un raccourci. Continuez sans moi. <rire> Je vous rattraperai. Oh Tiens, ouais Il y a une paire de missiles déglingués des Nova de l'autre côté. On se retrouve là-bas. Ouais, vas-y hein. De missiles bleus et jaunes, ça marche. Bon. Ok. J'explore, j'ai des choses à aller comme ça. Hop, tout baigne détends toi quoi, il a rien qui va sauter dessus. Normalement. On sait, jamais. Enfin, moi, il grout, peut-être. on aura attrapé l'autre, on va se rendre à un homicycle à charger d'électronique dans le Milano. Là, qu'est-ce qu'il y a, quoi, tu veux nous démolir J'ai tiré sur un truc. J'ai pigé. Pourquoi tu te rattrapes jamais sur tes jambes Ah je peux pas faire de roulade Dommage J'aurais dû voir ça, c'était un genre de... pleure Ah ouais ah, Cette fois, je me... Viens maintenant Hop là Mais si Eh grosse part 5% Hop là je, je... Il en reste Wesh ouais, je... Oh Même pas. Pourquoi tu prends pas juste un, un petit dun Je te laisse pas sombrer dans le vide, putain quoi Quill Un failli se faire bouffer par une espèce de blob. L'aurait entendu Quill et je dois te battre dignement, putain quill Vous mourir dignement Ouais il ne parlait pas, pas, droit, pas les gars, il parlait même pas a Rien. Ah c'est bon y a rien Bon, on y va au pire là, on continue la vie. D'accord, Comme l'a dit un philosophe. Oh, on finira par s'y faire. Moi, bon, c'est juste si, s'il y a des roulades, genre euh, roulade avant et tout. Moi, oui, ça m'avantage. J'espère que le tuyau de ta copine est fiable! Je s'appelle oh, Comme si t'avais vu l'honnêteté sur son visage. Je s'appelle Ouais! Elle sentait la sœur un peu trop! Sûrement pour faire du gringue à Peter le plus. Ouais. C'est Donc je ne parlerai pas. Allez! Attends-toi Quoi? Pardon. Hop là et. On a failli laisser notre peau. Ça va, Groot Ça va. Et on pourra pas sauter. Il y a pas besoin de sauter. Il y a une poutre solide de ce côté-là. Demande à Groot de créer un pont. Demande-lui gentiment. Pour moi, il le fait tout le temps. D'accord, Groot. Montre voir ton truc cool avec la branche. Ah ouais. Oh ah bah ben, bien sûr. Déjà que t'es thick avec 8c. Le mec est thick et utile. Oh dégueu hein, encore des bouffes. Ouh oh oh super Jusque ton nez qu'il Ah purée. J'avais oublié. Ouh Je vais décéder. Rocket tu peux nous emmener jusqu'au tas de débris Euh, non. Groot, j'ai un point d'ancrage. Tu peux t'y attacher oui, peux. Hey, les verdâtres Vous nous faites signe si vous apercevez des vaisseaux jaunes et bleus Nous en avons vu beaucoup. En train de patrouiller, je veux dire. On n'a pas parlé de la marche à suivre, si on croisait les Nova. Nous les immobiliserons en attendant d'avoir fini. Mauvaise idée. Tous ces flics sont connectés avec leur casque débile. Si vous voyez des flics, vous faites dégager mon vaisseau. Même si ça implique de nous abandonner. Ah, fuck ma boule oh, oui. moi, j'ai déjà eu affaire aux cordes de Nova. Je les ai même aidés à attraper de vrais criminels. Je pourrais les baratiner. Tu penses que le Milano peut semer un centurion Nova à pleine puissance Il l'a déjà fait. Ils les ont peut-être améliorés, je sais pas. Tu dis pas... Euh... Bon, on lui réfléchit pas, donc c'est bon. Putain, quoi est La avec un faux sentiment. Ok, on y va. Très bien, installe-le juste là. Je Ouais, encore un. Non, non, trop tachou. Cette est dit grammy, Voilà ce qui va pas. Cette trousse de soins a l'air adaptée à la biologie cri. Dommage qu'on n'ait pas de cri dans l'équipe. Quel sens tu veux dire Arrête tes âneries Il peut ressembler à toi, ce monstre. D'après vous Je ne sais pas. Hein. Combien de pattes Tu veux dire plus de 4 Il sera majestueux. À quoi tu veux que ça On verra bien. Ouais. Ça c'est quoi ça C'est peut-être ça non Alors Drax. Pourquoi t'en pince tellement pour cette Lady Elbender Je ne suis pas amoureux de Lady Elbender. Ah, tu vois, là, je m'attendais à une expérience de 3 genre... C'est ridicule, c'est pas assez personne. Je n'exprime pas du tout comme ça. J'ai une pompe à oxygène, là Pas bon Moi ça... aussi. Elle puiserait directement l'énergie du vaisseau. Hé hé hé Un générateur XXL Comment on fait pour le brancher Non, non, non, oublie Fais griller notre petit pulsateur On pourrait pas condenser l'énergie dans un électro-entonnoir, par exemple Vraiment pas de bol. A... J'en ai marre de moi. Comment on peut savoir que le monstre toi toi est es déjà buté. J'ai un truc avec une charge. On dirait une batterie de voiture de l'espace. Ok, ça va pas m'électrocuter, hein On est d'accord Ah, les chances sont... sont infimes, vraiment. Non, non, mais t'en fais pas. Ah ouais. Et voilà, ça conviendra. Faut juste que je bricole un peu. Il y aura quelques réglages à faire le temps que je calcule son rendement. Alors protégez-moi. Te protéger contre quoi Bah eux. Rocket aide à virer cette Non Non, non Tu t'en Oh. Les gars je vole les gars. Mais si wow. oh, Ronaldo Et laisse pas s'approcher Le Roger, est en de oh. ah là, un gros Je t'ai dit. Ça semble bon. Hop. Hop. Appuyez une touche pour effectuer une accélération. F je J'ai pas compris, comment tu peux avoir accélérer ah ok. des bras. Sergio. ramos Jérémy lynch. occupera du bricolage la prochaine fois. Oui. Point de vue. Active une prolongée de ses jetpacks. Ok. Et comment tu fais Ok. Et du cyclone. Ouh. Et lui, lui, il a ça. Ça, je fais tout le temps. Allez, encore deux, et puis c'est bon! C'est ça hein. À part ce passage, je vois pas d'autre sortie de la bête ici, vous grand! Oui! Bon. On a trouvé une sortie! Ah ouais, mais c'est quand Tout même. On se demande si la récompense ah ouais, sera à la hauteur de tous les risques qu'on prend pour cette mission! Doutez-moi, on est presque increvables, mais imaginez que vous vous en sortiez pas tous vivants! Écoutez, cette mission, c'est du très très très lourd! C'est oui. pour la reine des monstres de Sectar 9. C'est juste qu'elle n'est pas encore au courant. Si on réussit, on devient. Les de monstres intergalactiques de Lady Elbender Je préfère ça. Mais l'acronyme est imprononçable. Non On reste les gardiens de la galaxie. Mais ce sera un synonyme de qualité pour tout le monde. C'est ça On se bousculera des... pour nous avoir. On sera un client plus de prestigieux que Lady Elbender. <rire> Waouh c'est oh. démesuré ce machin C'est quoi Vaisseau ou robot, à C'est une sentinelle grise, un robot Et il aurait eu sa place dans les étoiles ah, C'est même pas la plus grosse Ils ont pondu au moins 5 modèles expérimentaux deux fois plus grands Comment est-ce que tu sais tout ça C'était des expériences sur le demi-monde, tout comme moi. La plupart de mes pièces provenaient du hangar cybernétique d'à côté. Ah... avez un aperçu de leur nouveau robot-tueur. Je voyais les pièces entrer et sortir depuis ma... Depuis ma cage. Je voulais pas rouvrir de gameplay. Non, C'est plus que des cicatrices, pour la plupart. Pour les savants foutris les plus allumés, c'était même pas une personne. plutôt un genre de flingue sur pattes. J'ai fais mourir. L'ingue à la langue bien portée. <rire> ah, figure-toi que c'est un accident. Ils ont voulu régler ça plusieurs fois. Le problème c'était le complexe entier Moi j'aurais voulu retourner tout faire sauter là-bas avant la fin de la guerre Mais Ce serait pas... Oh J'ai gagné mon pari Quill Bah ben non y'a plus. Là. Les centurions de Nova ont dû regrouper toute la ferraille au même endroit. bon ah. c'est vrai que... On est dans la tête d'un robot géant. Et moi J'ai des pièces de robots dans ma tête On des pièces de robots dans ta tête. Dans la tête géante d'un robot. C'est vraiment super profond Je suis mort. <rire> oh. Hop. Il en reste pas, j'ai tout buté. Imagine ton vaisseau se fait attaquer par ce genre de truc à son échelle, t'es qu'un insecte. Il les chassait de la main, un peu comme des mouches bleues. Des mouches quoi, c'est des mouches qu'on a sur terre, mais de couleur bleue. Vous les appelez bleues parce qu'elles sont bleues. Ah, vous êtes drôlement originaux, hein c'est un peu raciste, mais bon. Les c'est un peu raciste, les gueules. Ils sont peut-être bleus, mais ils ont des sentiments. Ils ont des sentiments, en fait. Tu sais quoi, Quill Je crois que c'est pas juste. T'as deux flingues, et moi j'en ai qu'un seul. J'assiste que mes points devraient compter le double là, à partir de maintenant. C'est de la triche. T'es un gamin. Ok, le pulsateur vient ici, Quill. T'es un gamin. Ça va pas énerver toutes les bestioles du coin. Ah, si, si. Désolé, Quinn, je peux pas prendre de risque après la dernière fois, faut le tester rapidement, on n'a pas le choix. Ah, pas encore. Oh. Au Rocket, le tireur fou. Rocket est un expert des. en, en armes. Qui attaque à distance sa spécialité infliger des dégâts plus sensibles simultanément sa capacité de base badaboom, infligé des dégâts modérés à tout ce qui se trouve dans la zone d'impact Si vieux Ok Explosent-nous Arrêtez Groot oh, On est vraiment obligé de tester ces machins Oui Pas question de prendre des Oh derrière Bah non. Ça y est, hein, on a fini d'installer nos pulsateurs, nous. Bien joué. Rendez-vous au vaisseau extracteur. Pourquoi c'est un gamin comme ça C'est pas bien, hein T'as un gamin, un gros gamin. Le mec, se rajoute des points au calme et tout. Moi, je vais gagner mon pari, hein. Gamora, c'est quand que tu comptes partager tes contacts et tes fours tu partageras les tiens Ok, le vaisseau extracteur est juste là. Le est Bien sûr que c'est solide Aussi solide que n'importe quelle épave d'un vaisseau Shitori. Je s'appelle Oh, stop, gros. on doit aller de l'autre côté. Les roquettes te feraient pas courir de danger, si Je Mais ouais, je serai toujours là pour toi mon grand je Non, non, non, c'est juste que ça a l'air instable, comme tout le reste ici. Ne prends pas le chou, ça ira. Je Mais ouais, cette résine peut maintenir un vaisseau de pierre à la noix Mais ça craint rien, tu peux me croire, regarde, je vais te le prouver, tiens, regarde ça, les... Quoi t'es bête Quoi t'es bête Quoi t'es bête La bah tête Ah ouais! Groot! Groot! Ah! Groot! Vieille branche, tu vas bien? Je ressenti Ah ouais! T'es tenu morceau de morceaux de poivre, t'es moisi, t'aurais pu mourir en me sauvant! Ah, et ouais, Groot, c'est rigolo, racines ah ouais. Il nous retrouve au vaisseau extracteur, je veux pas le faire attendre. Ah ça me fume. Quoi c'est tout On va pas le chercher Il dit que ça va On le retrouvera plus tard. Team Rocket, est-ce que tout va bien On a perdu le signal de Groot. Ah, tu... Il a dû péter sa radio en tombant. Qu'est-il qu arrivé à ton ami as le bad Rocket a fait tomber une vieille épave. Et on a perdu Groot. Quoi il est baisé Je n'ai rien fait Elle est tombée toute seule Et Groot va bien Tu me terminée Et pourquoi t'as dit à la team verte que j'étais resté de la table Parce que je t'aime bien. Les Groot va bien On n'a pas besoin de s'inquiéter <rire> bon, c'est pas grave. Tu l'as dit Groot va bien. Du coup, euh, pas de problème oh Exactement le Tout va bien voilà. Il y a 10 minutes, il a quoi Deux personnes je... L'extraction parmi toutes ces épaves. Regarde bien, vous pouvez pas le louper. Oh, regarde. Un raccourci hors d'atteinte parce que quelqu'un a perdu le Ah, bah merci de souligner, ça. Oh, du don, mais c'est très utile. Y a pas de quoi. Moi. <rire> wow Imagine que cette turbine s'allume. On se ferait bien cramer. Le vaisseau extracteur est de l'autre côté de cette turbine. Faut qu'on trouve un moyen de traverser. Bah, tu là de sauter sur quoi que ce soit cette fois-ci. Passe là. Groot sera pas là pour te rattraper si... soit tu fermes ta bouche, soit tu m'aides à comprendre comment on ouvre ces volets. Bah passe là. J'entends le bruit de ta visière. T'as pas intérêt à tricher pendant le pari, Quill a un tunnel d'accès des drones par bah, là. Bah oui Passe par là. Tu peux te glisser là-dedans. Oh, je le savais. Roquette les pas ce truc, Roquette ne pose pas ça. Roquette mets quoi dans ce trou bizarre Tu vois quelque chose Ouais. Les commandes manuelles oh, Roquette, on a eu un pépin. Un de nos emplacements est couvert de résine. On redécolle pour poser le pulsateur au repart. Mais en sorte que le nouvel emplacement soit aussi près que possible que l'original S'il vous plaît. Pose... Super Encore une turbine Ouais, ouais, ouais c'est fabriqué comme ça en général. J'entends des... Allez On s'arrache d'ici C'est genre j'entends des... J'entends des... On a retrouvé le chemin Le vaisseau extracteur est par là Tu crois que Groot a pris de l'avance sur nous Peut-être J'espère qu'il ne s'est pas laissé Oh non non non non non, non C'était pas moi C'était moi Je te le jure Elle a vu, je vais gagner mon par là. Ce point compte pas, mon verre Je t'en ai dit pas ce truc avec tes muscles Non, j'avais même pas ce truc Oh Oh Oh Attends Comment vous avez... On de d'un aussi, mais il va falloir traverser le vaisseau le plus vite possible. Euh... Je me sens pas... J'ai pas envie de perdre le pari.